Bonjour, je suis Jean-Pierre Nalmassi. Je viens vous présenter deux nouvelles paires de baguettes Vick First. La première paire de baguettes American Series 5A, Pure Grit. Elles ont été conçues spécialement pour les batteurs qui transpirent des mains ou qui ont les mains un peu moites. Alors, ce qui est très appréciable, elles sont abrasives sur toute la longueur. Vick First a supprimé le vernis. Donc cela vous donne un toucher un peu granuleux. Par exemple. À une bonne adhérence, ça c'est vraiment très intéressant. Après, elles sont un peu plus légères que les Américaines Série naturelles, d'origine plutôt. Américaines Série d'origine. Euh, ce qui est appréciable aussi, c'est euh, qu'au fil du temps, la transpiration, elle pénètre dans le bois et cela vous donne un toucher naturel. Alors je donne un autre exemple euh, les Flata. de la main droite la main gauche. Après, vous avez -là aussi. Bon, elles ont une bonne adhérence. Donc, si vous avez les mains moites ou que vous transpirez des mains, euh, je vous les conseille. La deuxième paire de baguettes American Series 5A double glaze Elle a été conçue pour les batteurs qui ont les peaux sèches. La formule du vernis employée, c'est une formule qui, est, qui donne un aspect un peu collant. C'est-à-dire que la peau, elle adhère parfaitement à la baguette. Donc, je vous donne un exemple. Euh, ben, les moulins avec les flats. Elles sont aussi très agréables à jouer et elles sont un peu plus lourdes que les pure grits. Donc si vous avez les mains sèches, euh, les American Series 5A double glace vous donnent un meilleur confort de jeu. C'est un meilleur toucher et la peau adhère parfaitement, je le répète, aux baguettes. Ce qui est intéressant, c'est que cela vous donne un confort qui est moelleux. Et Je vous donne un autre exemple. Alors c'est les coups anglais. Oui, elles tiennent bien dans les mains, le, le confort de jeu est très agréable. Ces baguettes Vic First répondent parfaitement à vos petits problèmes, donc vous pouvez trouver les baguettes dans les séries 5A, 5B, 5A extrême, 5B extrême et 7A. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires de la vidéo, vous trouverez aussi des liens associés sur Vic First et les sponsors, des liens sur les cours et les cours en ligne. Dans la prochaine vidéo, je vous donnerai des explications et des exercices efficaces pour assouplir vos poignets. Et je vous dis good dreams et prenez soin de vous.